Hello, aujourd'hui le thème c'est « Chacun sa vérité ». Eh oui, en parlant avec des gens suite à mes vidéos, je me suis rendu compte qu'en fait, chacun sa vérité. Oui, parce que, au final, entre ce que nous on dit, ce que nous on voit et ce que les autres pensent, il y a deux vérités. Il y a ceux qui trouvent que ce que l'on vit actuellement n'est pas normal et qui donc vont chercher parce qu'ils disent que voilà, c'est pas normal. Et il y a ceux qui s'en réfèrent aux lois actuelles et euh, à ce qu'on leur, qu leur dit au quotidien, et je voilà. me suis rendu compte, en fait, que si euh, le système actuel ne les dérangeait pas, c'est parce qu'ils me disent que Mais ça fait des milliers d'années que c'est comme ça, ça fait des siècles que c'est comme ça. Déjà, du temps des rois, c'était comme ça. Ah, du temps des rois. Il y a juste une petite différence, quand même. Du temps des rois, c'était des lignées de rois, et donc, ça allait de père en fils. Ah, il n'y avait pas moyen de... De voter, hein, c'était comme ça et c'était pas autrement. Voilà. De nos jours, nous avons le vote. Donc, nous avons le droit de voter pour ceux qui votent. Nous avons le droit de voter pour la personne que nous voulons voir nous diriger. Hein. Et de par ce fait, on me dit, les personnes oui. qui et ne vont pas voter, que les mauvais passent. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on va voter qu'on aura la personne que l'on veut à la tête de l'État. On peut voter autant qu'on veut, pour qui on veut. Le fait est que si euh, les hobbies de là-haut, euh, de la finance, ont décidé de mettre quelqu'un d'autre au pouvoir, qui que ce soit et pour qui on vote, ça ne sera pas nous qui aurons le dernier mot. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui ne vont plus voter, parce qu'ils comprennent que de toute façon, leur vote ne servira à rien du tout. Cacher un peu du soleil, parce que autant on a eu de la pluie, autant quand le soleil tape, euh, c'est un petit peu compliqué. Et il tape fort. C'est pour ça que je disais, on est dans un... Bientôt, on va avoir un pays qui est euh, tropical, parce que autant les pluies sont fortes, autant le soleil tape fort. Donc j'essaie de trouver la position qui sera à peu près bien. Voilà. Donc je disais que euh, quel que soit notre choix pour le vote, pour ceux qui vont voter, ils n'auront jamais la personne qui veulent au pouvoir. Tout ça parce que de toute façon, les gens au-dessus ont décidé qui ils voulaient comme pantin pour... Euh, ben, pour être à, à leur disposition et pour faire passer leur loi. Si vous regardez bien, que ce soit, euh, quel que soit le président qu'on eu jusqu'à maintenant, ils ont tous eu plus ou moins affaire avec la franc-maçonnerie. Hein euh, je vous mets les liens en bas, comme d'habitude. Euh, ils ont tous eu affaire, et encore, je pas mis beaucoup, tous affaire avec la franc-maçonnerie. Cherchez ce que c'est la franc-maçonnerie. Et l'éloge de France, c'est bien aussi, ça, ça peut aider. Hein? Donc le président n'est qu'un pantin. On m'a dit, oui, mais alors euh, si la situation ne te plaît pas, tu peux apporter quand même euh, des, euh, comment, des réponses. Je dis, mais je les apporte les réponses. Mais elles ne conviennent pas. Ça convient à personne. Alors on m'a dit « Oui, mais alors tu critiques le système, mais à côté de ça, euh, tu es bien quand même contente euh, d'avoir l'électricité, euh, d'avoir... Euh... » Je dis « Mais l'électricité, on peut l'avoir sans être obligé de payer les sommes qu'on paye. » C'est hallucinant. Je dis « Tout appartient à l'État. » Je dis « On achète une maison, mais la maison ne nous appartient pas, elle appartient à l'État. » Alors on m'a dit « Oui, mais alors... Euh, » Tu pas d'accord contre les impôts, les impôts locaux bah, Je dis non, je ne suis pas, pas d'accord avec les impôts locaux, pas plus que les impôts fonciers, pas plus que les taxes, pas plus que les impôts, euh, tous les impôts, je suis contre. Ah oui, mais alors euh, tu comprends, euh, tu es contente quand même quand euh, tu as les, euh, les éboueurs qui passent pour les poubelles, tu es contente quand même quand euh, les routes elles sont euh, arrangées, nettoyées, extergées, ta ta. ta. Comment ils faisaient avant les, les anciens Il n'y avait pas des boueurs, ils se débrouillaient, hein il n'y avait pas des boueurs, il n'y avait personne qui passait. Et pourtant, eh ben, ils s'en sortaient. Alors on m'a dit, mais tu veux te retrouver au Moyen-Âge Je je ne veux pas me retrouver au Moyen-Âge. Et pour pas mentir, il y a beaucoup de choses qui se passent, euh, beaucoup d'inventions qui sont là et qui se passent et qui sont en notre faveur. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on les détourne contre nous. Et c'est là que ça me dérange. J'y sais c'est là que ça me dérange. J'ai quand tu vois que dans les hôpitaux, maintenant, tu es opéré par des robots et que tu as de moins en moins de, de chirurgiens sur place et qu'ils sont tous à à, à, ta, à Peta et que toi, tu es là sur ta table d'opération opérée par un robot, alors on va dire oui, mais c'est pour la précision. Parce que tu comprends, les chirurgiens, des fois, ils sont tellement fatigués qu'ils n'ont plus la même précision qu'un robot. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, la belle affaire. La belle affaire. Comment est-ce qu'on nous cache le fait que l'intelligence artificielle est partout Elle est partout Hein, même si on ne veut pas le savoir, elle est partout. Moi, Rien que le fait que je vous parle avec mon smartphone, déjà elle est là, l'intelligence artificielle. Donc, Elle est partout, l'intelligence artificielle. Donc elle rentre dans les hôpitaux aussi. Alors non, je ne dis pas que tout est mauvais parce qu'on est en train de faire des choses très bien. Euh, L'hypnose au moment euh, qu'on va se faire opérer, c'est très bien. Ça évite à ce qu'il y ait une anesthésie générale plus profonde. Et contre ça, je n'ai rien. C'est très bien. C'est très bien. Maintenant, quand on me dit, euh, oui, euh, le système, il est comme il est, mais on peut rien y faire. Alors oui, chacun sa vérité. Moi, j'estime qu'on peut y faire quelque chose. Mon entourage estime qu'il n'y a rien à faire. On dit, oui, mais de toute façon, s'il n'y avait pas de président, euh, ça serait l'anarchie. Attends, c'est déjà pas un peu l'anarchie, là C'est déjà pas un peu l'anarchie, là Je sais pas. Euh, on n'a peut-être pas la même vision des choses. Hein? mais euh, je trouve que c'est déjà quand même pas mal parce que déjà le fait que le président euh, ne soit pas là euh, qui est censé être là pour le peuple ne soit pas présent pour le peuple je trouve que c'est déjà un gros, un gros gros gros gros gros problème hein? que les gens soient obligés de descendre dans la rue pour avoir droit à ce que normalement ça, lui, ça leur revient hein? je trouve déjà qu'il y a un problème alors on nous parle du 5 le 5 décembre ah, ça, ça me plaît le 5 décembre le 5 décembre, gros blocage, gros bazar dans toute la France. Hmm. Bah, euh, je, moi, je pense pas que ce soit la solution. Je pense pas que ce soit la solution. Et euh, on nous dit que c'est pour euh, euh, les retraites. Hmm. Pour la réforme, pour, euh, contre la réforme pour les retraites. Et oui, sauf que. Qui a mis en place ce euh, rassemblement du 5 décembre je voudrais que vous cherchiez un peu et que vous me disiez qui a mis en place ce rassemblement du 5 décembre je voudrais que vous me disiez à quoi va servir ce, ce gros foutoir du 5 décembre pour moi et ce n'est que mon avis personnel, c'est juste un coup d'épée dans l'eau supplémentaire. Parce que ça, il y a quelqu'un qui a décidé que le 5 décembre... D'ailleurs, la preuve en est, ça va sur les réseaux sociaux, les journaux en parlent, tout le monde en parle, tout le monde est déjà en train de se préparer à pouvoir avoir une... Un, une deuxième solution pour le 5 décembre, ce qui fait qu'il y a une partie des gens qui vont aller défiler et une autre partie bah, qui vont continuer à aller bosser ou qui vont continuer leur vie normalement. Donc, moi je me dis que le 5 décembre, c'est juste un paravent pour dire, vous voyez, nous vous écoutons, vous voulez défiler, vous allez défiler. Vous voulez bloquer, bah, vous avez bloqué. Mais est-ce qu'au final, ça va changer quelque chose à la politique Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que Macron, il a bien dit que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, je ne changerai rien à la politique que j'ai décidée. Donc, je ne pense pas que le 5 décembre apporte quoi que ce soit de positif à la France et au problème de la France actuellement. Je ne pense pas. Et ceux qui y croient, bah tant mieux. C'est leur, euh, leur droit tout à fait légitime. Mais pour moi, ce n'est pas la solution. Ceux qui y croient, c'est ceux qui vont voter. Ceux qui se disent euh, on a voté pour une France qui était meilleure que celle-là. Ceux qui disent qu'on a été berné. Et qu'on n'est plus d'accord avec tout ça. Bah ouais, vous avez été berné. Et vous avez euh, voté ou pas pour la personne qui est au pouvoir. Mais de toute façon, euh, même si vous n'avez pas voté pour elle, hein, et, euh, bah, elle aurait été quand même là. Puisqu'on l'a poussée à être là. Et qu'on n'a qu'à voir au jour le jour, je ne sais pas... Euh, quand je parle, je dis mais euh, ça dérange personne, vous êtes pressés comme des citrons, on vous prend des taxes de partout, quoi que vous achetiez, il y a des taxes de partout et tout ça ça va à l'état et on nous demande encore de payer euh, une dette fictive. Alors quand je parle des présidents depuis Pompidou parce que bon, voilà euh, Pompidou ça m'a beaucoup marqué ça m'a beaucoup marqué. Donc quand je parle des présidents euh, depuis Pompidou, je leur dis ils font tous partie d'un cercle des francs-maçons. Sauf ah, aïe, il, il les côtoie. Il n'y a, a pas tortillé, il les côtoie. Ils le disent eux-mêmes. D'ailleurs, euh, je, je vais peut-être, euh, si j'y pense, je vais peut-être vous mettre en, en lien aussi les vidéos où les présidents disent qu'ils sont obligés de passer par la franc-maçonnerie s'ils veulent aller euh, avoir l'espoir de caresser euh, le fait d'être président. Je vais vous le passer. Parce que ça aussi, c'est pareil. Qui le sait Qui le sait Les gens, ils regardent sur Internet, ils font des recherches, ils regardent sur Internet. Qu'est-ce qu'ils leur propose Internet C'est quoi Internet, c'est Google. Et Google, c'est quoi ben, Google, c'est tout ce qui est pour l'État. Donc, on va vous donner... Tous les points de vue qui vont bien, tous les journaux qui ont été rachetés plus ou moins par soit l'État, soit des amis politiques ou n'importe. Donc, euh, Le Monde, L'Express, euh, et tout est cointi. Hein? Le Figaro, etc. Et euh, des fois, des fois, des fois, je sais pas, soit ils se loupent, soit je sais pas. Des fois, ils vous sortent quelques vérités. Ouais. Mais la plupart du temps, ils vous diront exactement... Euh, ils tourneront ce que va dire le président à notre avantage, parce que c'est leur but, c'est leur but. Et donc les gens, ils ne vont s'arrêter qu'à ça, ils ne vont pas aller chercher plus loin. Mais quoi qu'il qu en soit de toute façon, si vous allez chercher plus loin, vous verrez qu'on ne vous raconte que des mensonges. Mais ça, ça ne veut pas rentrer, ça ne rentre pas. Ça fait, comme on dit, ça fait des, des siècles que ça dure. Pourquoi est-ce que ça changerait maintenant Je dis, parce que peut-être qu'il est temps de changer. Et on m'a dit, oui, mais après moi le déluge. Mais non, pas après toi le déluge. Tu as tes enfants, tu t as tes petits-enfants. C'est du pur égoïsme de dire ça. Je sais pas. Euh, mais bats-toi pour ta famille. Oh, ben les enfants, ils se battront pour eux-mêmes. Mais je dis, mais non Oh là, laisse un monde de merde. Il faudrait peut-être faire quelque chose pour rétablir cette, cette action. Non, tu non non ça, ça Alors qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on essaye de pas payer euh, ce qu'on ce, ce à quoi on a le droit. Je veux dire l'eau, on a le droit. C'est notre c'est gratuit l'eau normalement. Hein? et maintenant non seulement on la paye mais en plus elle est blindée de, de microbes de, de cochonneries etc hein? on te fait croire qu'elle passe par une station d'épuration mais ça n'enlève pas tout ça n'enlève pas tout tu bois de l'eau qui va te rendre malade ça c'est normal alors qu'au départ on devrait avoir de l'eau fraîche coulée des rivières etc mais là on, on paye l'eau c'est normal voilà ça, je ne sais pas je ne comprends pas. Je ne comprends pas les gens qui sont d'accord pour payer. Ben non, je ne comprends pas. Je... On me dit que euh, tout ce qui est en place est utile. Enfin, la plupart des choses. Moi, je vois pas l'utilité des taxes. Alors, on m'a dit, oui, mais alors à ce moment-là, euh, euh, admettons que euh, tu ailles dans un, dans un village autonome, etc. Euh, il faudra bien que quelqu'un décide pour les autres parce que ça sera l'anarchie dans pas longtemps. » Mais je dis « Non, ça ne sera pas l'anarchie. » Je lui dis « Mais la monnaie, l'argent, euh, si c'est juste une façon d'échanger, c'est bien. » Je dis « Voilà, tu as de l'argent, tu, tu, tu, tu vas acheter euh, ton, ton poulet chez le fermier, tu vas acheter tes légumes chez le primeur. Euh, » Je dis « Voilà, c'est très bien. » Je dis « Ce qui, ce qui n'est pas bien, c'est que l'argent monte. » là-haut, au niveau de, de, de, du système, hein, et que nous, on nous sert la ceinture. Au final, à quoi ça sert d'aller travailler puisque on n'a rien. On n'a pas grand-chose. On n'a rien. Ceux qui ont la chance d'avoir une maison, bah, c'est bien. Euh, bah, euh, elle t'appartient pas. Tu payes pour quelque chose qui ne t'appartient pas. Mais c'est quand même... Je sais pas, je trouve que c'est logique. C'est si on n'avait pas ce système, la maison, on l'aurait. Je veux dire, on n'est pas bête, on sait construire, euh, les, euh, les hommes et les femmes d'ailleurs maintenant, euh, et ça veut monter quatre murs, et savent monter une maison, c'est pas... Je sais pas, c'est quoi le problème Je ne comprends pas les gens qui se disent « oui, mais là, euh, on ne peut rien faire, mais bien sûr que oui, on peut faire ». T'achètes un terrain, tu te construis ta maison, tu, tu la mets comme tu veux avec euh, des panneaux solaires, avec tout ce que tu veux. Alors, on dit, oh, mais les panneaux solaires, euh, ils ne sont pas encore euh, complètement développés, mais bien sûr que oui, ils sont développés les panneaux solaires. Il y en a qui s'en servent. Qu'est-ce que mais... Allez chercher. Le problème, c'est ça, voilà. Alors, euh, on s'arrête sur un ou deux sites qu'on vous dit, ouais, c'est encore pas tout à fait euh, en place, ça fonctionne pas toujours très bien, et patati patata. Bah, moi, je suis désolée, mais tous les témoignages que j'ai vus des gens qui avaient des panneaux solaires sont très contents avec les panneaux solaires. Hein? Et ils sont contents avec les panneaux solaires, mais en plus, ils payent moins d'électricité. Jusqu'à en payer presque rien. Et à partir du moment où tu ne payes plus d'électricité, tu n'as plus de contrat avec l'électricité. Et à partir de là, ben, c'est de l'argent que tu as en plus. Ce n'est pas compliqué. Hein l'argent que tu investis dans les panneaux solaires et dans la batterie pour ton panneau solaire, euh, au bout de quelques années, elle, elle t'est remboursée. Et en plus, après, tu ne payes plus. Donc, ça te fait des économies. Fagile enfin, panneau solaire, ben, euh, voilà, on peut dire pareil pour l'eau de pluie. Hein. Pareil, l'eau du robinet, pareil. Il suffit d'avoir euh, un, un bon container et de, de filtrer l'eau. Euh, pour le jardin, euh, on prend l'eau telle qu'elle et puis pour la boire, etc., on la filtre. Il y a des filtres exprès. Eh ouais, mais il faut chercher. Et puis on n'a pas le temps. Non, on, on est trop fatigué le soir quand on rentre et puis on a autre chose en tête, on veut se changer les idées, on veut... Et euh, voilà, alors on continue de payer. Puis après, euh, bah on nous dit, ouais, euh, le système, il est ci, le système, il est ça. Mais oui, mais, euh, mais tu restes dedans, tu ne veux pas sortir, qu'est-ce que tu veux que je te dise Ne te plains pas. Ne te plains pas. Reste dans ton système, mais ne te plains pas. Voilà. Le système, il est là pour te verrouiller, pour te verrouiller, pour t'enlever toute la possibilité, tout ton argent, tout. « Ah, oh, bien sûr, tu vas travailler, donc on te donne une fiche de paye. »« Ben oui, on te donne une fiche de paye. »« Et puis, en général, on te verse sur ton compte le montant de ta fiche de paye. »« Ben ouais. »« Bon, en dehors du fait que l'argent, euh, il est de plus en plus virtuel. Hein, » euh, euh, cet argent déjà dessus, euh, bah, tu as les impôts hein, parce qu'au cas où tu serais un rebelle qui ne voudrait pas payer d'impôts, bah, pour le coup tu ne peux pas y échapper, tu es obligé de les payer, hein, les impôts. Et euh, en plus euh, de ça, il bah, y a tout le reste, il y a toutes les taxes et tout, donc non, moi je suis pas pour, je suis pas pour. Encore me dire ouais, « tu n'apportes pas de, de, de réponse ». Eh bien, si vous n'êtes pas content avec ce système, hein, si, si vous trouvez qu'il y a des aberrances eh bien, cherchez des réponses. Elles sont là, elles sont toutes prêtes, hein. elles vous attendent hein, sur Internet. Cherchez des réponses, parce qu'il y en a, il y en a. Mais euh, le problème, c'est que les gens non. non, non, ça fait trop longtemps. Donc, encore une fois, il y a ceux qui disent, euh, non, je ne veux pas vivre comme ça, j'estime qu'on n'a pas le droit, je ne veux pas laisser un monde comme ça pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour ma descendance, je ne veux pas. Et puis il y a ceux qui disent bah ma foi ça fait des siècles que ça dure. Pourquoi on changerait quelque chose Je vous le demande. Pourquoi on changerait quelque chose Chacun sa vérité, hein Et euh, chacun a le droit de penser comme il veut. Voilà. Moi je vous ai dit mon opinion. Après, euh, vous n'êtes pas obligé de la suivre. Hein. C'est juste mon opinion, mon opinion de anarchiste. Ouais. Mon opinion de, euh, comment on m'a dit Ah ouais, que j'étais dans les extrêmes. J'étais dans les extrêmes. Bientôt, je vais faire peur aux gens parce que je leur dis la vérité. C'est vrai. Les gens ils vont avoir peur de m'approcher bientôt. Parce que je dis ce que je pense, je dis la vérité après avoir été cherché Parce que je vais toujours chercher. Donc après avoir été cherché je dis ce qui me semble vrai. Je dis ce qui me dérange. Dieu seul sais qu'il y a des choses qui me dérangent. Mais, ouais non, je ne suis pas quelqu'un de fréquentable. Je deviens persona non grata. Voilà. Ou alors, il ne faut pas que j'aborde des sujets. Ben, non, il ne faut pas. Parce que ça finit en, en querelle et en, en disputes qui n'ont pas lieu d'être. Hein, parce qu'en fait, c'est juste un changement. Un, un, Comment dirais-je Un échange, hein? un échange d'idées, un partage, un partage d'idées, ouais. Mais certains partages ne sont pas bons, hein Non, non, non, il ne faut pas partager euh, certaines choses. Parce que là, euh, vous êtes catalogué. Hein? Ouais, ouais, ouais. vous êtes euh, pire que Le Pen, vous êtes à l'autre bout. Ouais. Ben bah, voilà, ben bah, tant pis, hein, moi si je suis à l'autre bout, bah, je suis à l'autre bout. Moi, je sais que je suis là, je connais mes réponses, je connais mes solutions, je sais ce que j'ai à faire. Je sais ce que je devrais faire. Je ne peux pas, mais ce que je devrais faire. Maintenant, comme je dis, chacun sa vérité. Et chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Restez dans le système. Restez dans le système. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Si ça vous plaît de payer, si ça vous plaît d'être pressé comme un citron. Restez dans le système. Mais au moins, faites quelque chose pour vos enfants. Ne les laissez pas, eux, dans le merdier dans lequel on est. Faites quelque chose pour vos enfants. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour eux. Voilà. Eh bien, c'était la petite vidéo de ce matin. Ah, j'ai du soleil, c'est bien. Ça change. Je pense que d'ici demain, il y aura de la pluie, mais bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on prend les choses comme elles viennent, hein, après tout. Oh, voilà. Donc, en attendant une nouvelle vidéo, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Bye.